Et on va faire la prière, donc élever notre pensée vers ces guides spirituels dont on vient de parler, que Dieu nous envoie en permanence pour nous assister et qui sont toujours là à notre disposition, puisque c'est leur mission de nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie. Ce n'est pas de nous aider à faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on voudrait, mais c'est nous aider à se faire euh, ce qui est le plus utile et à prendre les décisions importantes, euh, au moment important de notre vie. Et donc, euh, nous les remercions pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour étudier, pour, euh, notamment aujourd'hui, on va passer sur les questions de la divinité, de Dieu, que nous puissions bien comprendre euh, ces notions, être persuadés de, par les preuves à l'appui de l'existence de Dieu et de, de ses attributs, et par là, euh, avancer de façon plus sereine, comprendre de façon plus sereine ce qui se passe dans le monde, la transition que nous sommes en train de vivre et le besoin de nous-mêmes de changer, de devenir meilleurs, de travailler à notre réforme morale. Et nous espérons aussi que ces lectures et ces études puissent être utiles aux esprits qui pourraient se trouver parmi nous dans nos domiciles respectifs. Alors, donc on a terminé l'introduction à l'étude du spiritisme. Vous voyez mon, le programme à l'écran, je suppose l'introduction à l'étude du spiritisme et cette module donc on a réalisé depuis début janvier donc c'était un petit peu c'était l'introduction et là maintenant ben, on va rentrer dans le module 2 qui parle de dieu comme vous savez quand vous regardez le cours en fait il est un peu calqué sur la séquence du livre des esprits et donc dieu bah ben, c'est le début c'est le livre des esprits kardec a jugé opportun indispensable même de commencer par ça et donc par cette notion de Dieu et c'est ce qu'on ce qu va voir aujourd'hui. Est-ce que nous sommes le fruit du hasard ou est-ce que derrière toute cette harmonie qui existe dans l'univers, dans, dans le fonctionnement d'un corps humain, dans, dans tout le phénomène de la vie en général, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça un plan organisateur qui vient de très loin et qui montre une, une perfection assez forte voilà, donc euh, il y aura deux modules sur Dieu, hein, donc les preuves de l'existence de Dieu qu'on va voir aujourd'hui et les attributs de la divinité qu'on verra la semaine prochaine. <cười> euh, donc voilà, euh, l'objectif général, ben, c'est de présenter Dieu comme l'intelligence suprême et la cause première de toute chose. Ceux qui ont lu le livre des esprits ont peut-être en mémoire une question assez facile à retenir, c'est la première, quoi, la question numéro un, ben, c'est ça, hein, qu'est-ce que Dieu Dieu est l'intelligence suprême et la cause première de toute chose. Et en fait, tout est là. Quoi. On voit intelligence suprême, ça veut dire une notion d'infini. Hein, ça veut dire suprême, ça veut dire qu'il n'y a rien au-dessus. Et cause première de toute chose, c'est ben, qu'est-ce qui explique, quelle est la cause qui explique l'existence de l'univers, notre existence à nous en tant qu'être vivant, en tant qu'esprit indépendant, doté de libre arbitre, etc. Ben, il y a forcément une cause. Et puis, en remontant des des effets aux causes de façon itérative, en arrivant à l'infini, on arrive à une cause première, et c'est ça qu'on appelle Dieu. Donc la question n'était pas qui est Dieu, parce que ça aurait été personnifié Dieu, puisque qui c'est pour une personne, la question qu'il a posée c'est qu'est-ce que Dieu Donc euh, sans réduire Dieu, euh, sans, sans le personnifier. voilà Et donc aujourd'hui on va lister et analyser les preuves de l'existence de Dieu et euh, définir euh, Dieu euh, à la lumière de la philosophie spirit. Alors, la preuve de l'existence de Dieu, c'est la question numéro 4, donc vous voyez, je n'ai pas arrivé très loin dans le livre des esprits, euh, peut être trouvée dans un axiome que vous appliquez à vos sciences. Il n'y a pas d'effet sans cause. Cherchez la cause de tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme, et votre raison vous répondra. Donc, vous voyez, il y a deux lignes, enfin quatre lignes. Hein? Il n'y euh, a pas d'effet sans cause. Euh, je ne sais pas si quelqu'un, euh, bon, dans les sciences, euh, c'est vrai que quand il se passe quelque chose, on, on essaie toujours de euh, trouver la cause. Hein. Alors, c'est vrai qu'on peut euh, attribuer, par exemple, bon, la foudre. Euh, on ne saura pas dire euh, exactement quand et exactement où elle va tomber, mais on sait pourquoi la foudre tombe. Hein, on connaît la cause de la foudre, hein, qui, qui est euh, les nuages, les changements de température, le frottement dans l'air qui crée de l'électricité statique. Et donc cette électricité statique euh, vient se décharger sur la Terre par un grand courant électrique. Et donc c'est ce qui représente l'éclair. Et donc le, le tonnerre qui vient derrière, bah, c'est tout simplement euh, euh, l'éclair en se frayant en chemin à une vitesse assez prodigieuse qui crée qui secoue les molécules d'air, et c'est ça qui produit le tonnerre qui suit derrière. Donc, vous voyez, c'est un effet dans lequel la science est arrivée à trouver la cause. Après, euh, bon, dans le temps, évidemment, il n'y avait pas la science, donc la cause, c'est que ben, les dieux se sont mis en colère. Vous hein, voyez, bon, on a toujours cette tendance naturelle à, à, à, à chercher euh, la cause, et puis, en fait, euh, ils ont raison, les esprits, en disant que la loi de causalité, c'est quand même un axiome de base. Axiome, ça veut dire quelque chose qui est admis hein, par les scientifiques. Il n'y a pas d'effet sans cause. Alors, il peut y avoir, comme je l'ai dit, des phénomènes aléatoires, mais même si on ne sait pas exactement où et quand ils vont se produire, on sait dans quelles circonstances et quelle est la probabilité pour qu'ils se produisent. Donc là aussi même les phénomènes qu'on peut dire aléatoires, ben on, on peut y attribuer une cause. Voilà. Alors aujourd'hui, ces notions-là sont un petit peu bousculées, surtout un des aspects de cette loi de causalité hein, qui consiste aussi à dire que faits, euh, la cause doit précéder l'effet. Hein, c'est-à-dire le... le que, que dans, dans le temps, on a toujours d'abord la cause et ensuite seulement l'effet qui vient se produire. Et ça, c'est un petit peu bousculé parce qu'il ben, y a des, des, des physiciens comme Philippe Guillemont qui remettent ça un peu en cause hein, parce qu'ils sont vraiment aux frontières de la physique, ils touchent tout doucement au monde spirituel. Et donc, dans le monde spirituel, effectivement, le temps n'a pas la même... La notion du temps, elle n'est pas linéaire comme dans, notre, dans nos dimensions matérielles d'espace-temps, hein. trois dimensions pour l'espace, une dimension pour le temps, hein, cher à Einstein, nos quatre dimensions. Et donc, euh, je pense que les, les, les, euh, ce que dit Philippe Guillaume, c'est peut-être euh, bon, une constatation qu'on peut faire, mais qui va nous ouvrir la porte à une connaissance plus large qui est euh, dans le monde spirituel. Enfin, en tout cas, les esprits ils étaient venus à l'époque dire, avec leur vision du monde spirituel, que cette loi de causalité, elle continue à s'appliquer dans ce monde-là. Donc, vous voyez, je vous cite un exemple quand, quand il dit que la cause, le, là, il parle de rétrocausalité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, le futur qui influe sur le présent. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais bon, les, ceux qui étudient la, méthode, la, la physique quantique, euh, ils sont habitués aux choses bizarres. Hein. Et donc, euh, on, moi, je le comprends comme étant, euh, par exemple, je, je vous donne un exemple tout simple. Si maintenant je dis, bon, ben c'est quand, le 3 avril, hein, il y a une rencontre à Dunkerque, un séminaire. Hein, euh, donc, je le mets dans mon agenda, le 3 avril, je serai à ce séminaire. Donc, c'est un événement futur. D'accord euh, Aujourd'hui, je ne sais pas encore comment je vais y aller, à quelle heure je vais partir, etc. Donc, cet objectif que j'ai dans le futur, il, il influe forcément sur ce que je vais faire, ce que je vais mettre en œuvre pour y arriver donc acheter un billet de train ou euh, décider de prendre la voiture et de covoiturer avec quelqu'un. Et même, même en y allant en voiture, je ne sais pas si j'irai par telle route ou par telle route. Donc, il euh, le, le, y a encore une certaine indétermination sur le moyen qui va me faire arriver à Dunkerque, mais je sais que l'objectif qui est là, c'est d'être à Dunkerque, le 3, pour assister à ce séminaire. Vous voyez Donc, dans ce sens-là, on peut comprendre quelque part que le futur le fait d'être à Dunkerque le 3 avril va influencer sur ce que je vais faire maintenant pour me préparer à y arriver. Bon, bon, c'est peut-être un peu réductionniste ce que je dis par rapport à l'interprétation que donne Philippe Guillemont, il va quand même beaucoup plus loin, mais ce qui, ce qui est bien chez lui aussi, c'est qu'il continue à admettre le libre arbitre. Hein, il ne considère pas l'homme, l'être humain comme étant euh, une machine, euh, il n'est pas du tout déterministe. Il est en faveur du libre arbitre parce qu'à tout moment, je peux dire Eh ben non, j'y vais pas en voiture, j'y vais en train. Vous voyez Là, Il y a un moment, peut-être, ce sera plus possible, mais voilà, je, à la limite, je pourrais dire dans ce cas-là, ben, j'irai en avion. Hein voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, cette loi de causalité, elle existe. Et quand on regarde tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme, ben, on voit ben, la planète, le système solaire, l'univers on voit le phénomène de la vie hein on voit l'ADN qui se multiplie on voit tellement de choses. Et cette mécanique prodigieuse qui existe, quelle est la cause de toute cette mécanique Ce n'est pas l'être humain. L'être humain, il la découvre petit à petit, il sait l'utiliser quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben dans la médecine notamment, hein, pour aider les personnes ou pour réparer euh, des, euh, des mécanismes ou pour se protéger, je ne sais pas moi, de la chute d'un météorite ou quelque chose comme ça. Donc, on. Euh, on peut, on, on influe, hein? on connaît, les, quand on connaît les lois, on arrive à, à, à influencer. Mais euh, l'origine de ces lois, euh, ben, ça ne vient pas de l'homme. Donc, forcément, c'est ce qu'on appelle une loi naturelle, qu'on appelle aussi une loi divine. Puisque, comme c'est Dieu qui a créé la nature, euh, parler de loi divine ou de loi naturelle, ça revient au même. Et d'ailleurs, en, en, en France, je préfère parler de loi naturelle que de loi divine. Alors qu'au Brésil, ils utilisent plutôt le mot « loi divine » que « loi naturelle ». Pourquoi je dis ça Parce qu'en France, beaucoup de gens sont athées ils ne croient pas forcément en Dieu. Donc, il faut les amener doucement. Par contre, ils croient en, en « loi de la nature ». Donc, le fait d'utiliser le mot « loi naturelle », ce sera plus accessible, au moins ce sera accessible pour ces personnes-là, alors que l'expression « loi divine », ça va les bloquer. Oui. Alors, dans la Genèse, donc, il y a deux grandes sources hein, pour la question de Dieu. C'est le tout début du livre des esprits, hein, les, les quelques dizaines de premières questions. Et il y a aussi dans la Genèse, le chapitre 2 euh, qui, qui s'appelle Dieu. Et donc, euh, là, Kardec, qui développe énormément ses idées. C'est pour ça qu'il y a quelques citations qui viennent de là. Et donc, où euh, Kardec nous dit « Dieu ne se montre pas ». C'est-à-dire, on ne le voit pas. On n'a pas les capacités de le percevoir. Hein. Mais il s'affirme par ses œuvres. Vous voyez, il faut juger l'arbre, re, reconnaître l'arbre à, à ses fruits. Hein. Ben là, on voit ses œuvres, on voit la création, on voit ses, ses lois de la nature qu'on découvre petit à petit. Hein. Et donc, c'est ça qui, par cet axiome dont on vient de parler, nous amène à l'existence de Dieu. Voilà. Alors, dans la Genèse, Alan Kardec, il continue en disant « l'existence de Dieu est donc un fait acquis, non seulement par la révélation ben, des esprits, hein, dans, dans le livre des esprits, les questions auxquelles ils ont répondu, mais par l'évidence matérielle des faits. Les peuples les plus sauvages n'ont pas eu de révélation, et cependant ils croient instinctivement à l'existence d'une puissance surhumaine. » Et ça, effectivement, c'est une constante, hein, que ce soit dans le monothéisme ou dans le polythéisme, ben, euh, on parlait de la foudre avec le Dieu qui se met en colère voilà, instinctivement chez l'homme, même chez l'homme préhistorique hein, là il parle des peuples les plus sauvages donc c'est les tribus qui, qui, qui, qui, qui malheureusement aujourd'hui en ont de moins en moins mais qui à l'époque en avaient beaucoup ben, elles avaient toujours cette constante de croire en une puissance surhumaine donc en, à quelque chose qui dépasse l'homme donc euh, aller dans le sens de cette divinité et donc le fait que euh, ce soit instinctif, même chez, chez l'homme préhistorique, c'est encore quelque part une preuve que Dieu existe, hein, puisque s'il a quelque chose qui vient de façon instinctive, que, que, qui est universel, eh ça renforce justement donc, euh, le, la réalité de la chose. « Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toute chose. Donc, ça, c'est la réponse à la question numéro un du livre des esprits, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, voilà donc pour les notions de base. Est-ce que vous avez des questions à ce stade Ou des remarques Bonjour. Bonjour Géraud, bonjour Nolva. Bonjour, bonjour. Euh, ben, alors, on va continuer. Ouais. On peut juste dire que c'est sûr que l'homme préhistorique, enfin le primate, il avait plus de que de causes, c'est évident. Ça devait pas être drôle tous les jours. <rire> oui, oui, oui, bah oui, oui, Et pourtant il croyait quand même donc en quelque chose de supérieur à Dieu. Et, et puis il croyait aussi, il hein, y avait le culte des ancêtres, il y avait les sorciers, il y avait hein, qui communiquait avec les esprits, etc. Donc. Tout, toutes ces choses-là, en fait, hein, la médiumnité, elle vient aussi de cette époque-là. Il hein, ne faut pas croire. Il y, a, il y a toujours eu des gens qui étaient médiums, mais puis donc, euh, voilà. Une certaine hiérarchie qui s'est faite, euh, c'était la loi du plus fort, mais pas que. Hein. Loi du plus fort qui, dans l'actualité, on voit malheureusement que c'est encore quelque chose qui existe aujourd'hui. Mais bon, ça passera. Voilà. Alors, euh, donc là, je vous dis, les notes, je les ai mises en bas de la page, donc c'est plus facile à trouver. Donc, euh, il y a une autre source inépuisable d'informations sur Dieu, ben, comme vous voyez, c'est euh, le livre La Grande Énigme, Dieu et l'Univers, donc de Léon Denis, donc, euh, qui a été euh, que vous pouvez trouver sur l'encyclopédie Spirit, donc c'est spiritisme.net, et que vous pouvez aussi, si vous préférez l'avoir euh, imprimé, acheter euh, ben, chez Jean-Pierre Pipineau, hein, de l'association Allan Kardec. Euh, qui s'appelle asocardec.fr. Donc, euh, ça, il fait partie des livres qui ont été imprimés. Et donc, ce livre-là, en fait, Léon Denis l'a vraiment consacré à Dieu. Et donc, euh, il parle de l'univers, il parle du, du, de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, il parle de la vie, il parle des mers, de la forêt, euh, de, de la montagne. Enfin, il, vraiment, il nous, il nous emmène... En nous montrant justement la, la beauté de, qui existait énormément bien sûr à son époque il y a 100 ans. Aujourd'hui, ben on voit que ben, des forêts naturelles en Europe, je crois que il y en a plus. Il me semble la dernière forêt vierge d'Europe, elle est dans l'est de la Pologne. Et parce que chez nous, toutes les forêts c'est des forêts qui ont été replantées, coupées, reconstituées par l'être humain. Il n'y a, a aucune forêt, il y a plus aucune forêt. Euh, naturel euh, d'origine hein, euh, dans nos pays alors qu'à l'époque de Léon Denis, il y avait encore ces grandes forêts avec les grands chênes notamment en Bretagne, où tout a été coupé donc, pour faire de l'élevage euh, ou autre hein. euh, il en reste très peu de choses aujourd'hui, mais n'empêche euh, bon, le peu qui reste on arrive quand même à découvrir euh, sans problème cette harmonie, hein, surtout en étant conscient de, de ce que l'homme a influencé euh, dessus et donc, euh, Léon Denis, on va regarder quelques citations là, de, de ce livre, vous verrez que c'est avec sa poésie et tout, euh, il nous amène justement à cette euh, nécessité euh, de l'existence de Dieu. La question de Dieu est la plus grave de tous les problèmes suspendus sur nos têtes et dont la solution se lie d'une manière étroite, impérieuse au problème de l'être humain et de sa destinée, au problème de la vie individuelle et de la vie sociale. Donc là, il fait une constatation de dire, c'est quand même important d'avoir de, de, de, de, ces notions de la divinité euh, au départ, puisque ça change quand même beaucoup notre manière de voir le monde, de voir les choses, de voir notre vie, le but, la destinée. Et, la, et donc, ça influe aussi sur la vie sociale, notamment ben, cette application des, des, des lois divines ou de la loi d'amour, par exemple, hein qui découle justement de, de, de cela. Et le fait de comprendre, hein, ce n'est pas de croire, hein, c'est de comprendre qu'il existe une cause suprême dans l'univers et qu'elle est infinie dans tous ses attributs, ben, et donc notamment la justice hein, qui est infiniment juste, ça nous donne quand même beaucoup de force pour arriver à surmonter ben, toutes ces injustices qu'on peut voir, hein. je ne veux pas trop parler d'actualité en ce moment, l'ambiance elle est un peu électrique, hein. malheureusement il y a beaucoup de gens qui paniquent, qui ont peur, non, il euh, faut regarder euh, ces choses-là euh, avec une certaine sérénité, et c'est justement par manque de ce genre de notion hein, euh, que, que ces choses-là arrivent, et quand ces choses-là arrivent, ceux qui croient en Dieu, ceux qui, croient, euh, qui, enfin, qui ont compris hein, l'existence de Dieu, et qui ont compris aussi la loi d'évolution, notamment de notre planète, c'est les crises qui sont liées justement à cette évolution, hein, pour que l'ancien monde s'en aille et que le nouveau monde s'installe, ils comprennent aussi pourquoi, hein, d'après la loi de destruction qu'il y a dans le livre des esprits, ce genre de calamité malheureusement existe. Hein. Ce sont des épreuves collectives qui peuvent être naturelles, hein, comme les tremblements de terre ou ces choses-là qui ne dépendent pas de l'homme, ou euh, provoquées par l'homme, et ça c'est encore le cas des guerres. Hein. On sait très bien que bientôt, il n'y en aura plus. La connaissance de la vérité sur Dieu, sur, Dieu, sur le monde et la vie est ce qu'il y a de plus essentiel, de plus nécessaire, car c'est elle qui nous soutient, nous inspire et nous dirige, même à notre insu. Je ferais mieux de me taire et de lire Léon Denis parce qu'il le dit mieux que moi. L'homme vit et il lui importe de savoir quelle est la source, quelle est la cause, quelle est la loi de la vie. L'opinion qu'il se fait de la cause, de la loi de l'univers, cette opinion, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non, se reflète dans ses actes, dans toute sa vie publique ou privée. Chaque religion explique Dieu à sa manière, nous dit Orléan Denis, chaque théorie le décrit à sa manière aussi, et de tout cela résulte une confusion, un chaos inextricable. Ce sont ces notions, c'est justement le Dieu. Euh, de, qui nous est imposé à la croyance de par les dogmes des religions traditionnelles. Et c'est confus, il y en a un qui le voit d'une manière, le Dieu vengeur, le Dieu punisseur, etc. Aujourd'hui, ben le, le Dieu spirit, il n'a plus rien de tout ça. Hein? Il, même même du, quand on dit Dieu pardonne, c'est comme Chico Xavier disait, euh, à quelqu'un, il, il répondait à quelqu'un qui lui demandait "Chico, écoute, j'ai fait une bêtise l'autre jour, ça t'a porté tort. Euh, je voudrais te demander pardon." Et Chico lui a répondu, me dit "Écoute, pour pardonner, il faut avoir été offensé. Donc, j'ai pas été offensé, donc euh, le pardon n'a pas lieu d'être. Et puis pour Dieu, ce, ce même raisonnement s'applique. Donc, de dire que Dieu pardonne, c'est encore une fois, bon, c'est une vision humaine qui est gentille, quoi, qu'on peut qu'on peut admettre, mais." Dans l'absolu, euh, voilà, le pardon de Dieu, comme il est infiniment miséricordieux, ben, il, est auto, il est automatique. Hein? Euh, et, et c est, donc, on comprend mieux euh, tous ces attributs de la divinité. De cette confusion, les athées ont tiré des arguments pour nier l'existence de Dieu. Hein? C'est à force de raconter des histoires de petits bonhommes sur son nuage, euh, etc. Hein? Euh, ben, les, les, ceux qui réfléchissent un peu ils disent que ben, ce n'est pas possible. Les prépositivistes, pour le déclarer inconnaissable, donc ça, c'est aussi un mot, euh, euh, aujourd'hui, on ne dit pas inconnaissable. Ah, inconnaissable, c'est plutôt une expression qui vient du, du, des religions, de certaines religions orientales. Ou alors, euh, aujourd'hui, on dit Dieu, enfin, il, que les choses n'ont pas de réalité ontologique. C'est la manière moderne, entre guillemets, de, de, de, de dire un petit peu la même chose. Et effectivement, bon, les esprits euh, sont clairs aussi. Vous verrez, si vous relisez les, les, les 20 premières questions du livre des esprits, quand Kardère, il, il, il, il pousse un peu en disant, mais est-ce qu'on peut connaître la nature intrinsèque de Dieu Est-ce qu'on peut en connaître des détails Les esprits répondent non. C'est un sens qui vous manque, vous n'avez pas les connaissances nécessaires. Nous-mêmes, on ne sait pas, euh, donc on ne peut pas vous expliquer. Donc, il y a effectivement quelque chose de vrai dans cet inconnaissable. On ne peut pas connaître la nature euh, intime de Dieu, hein? par contre, euh, donc Léon-Denis continue, comment remédier à ce désordre, comment échapper à ces contradictions de la façon la plus simple, nous dit-il, il suffit de s'élever au-dessus des théories et des systèmes assez haut pour les relier dans leur ensemble et parce qu'ils ont de commun, il suffit de s'élever jusqu'à la grande cause en laquelle tout se résume et tout s'explique, donc il revient donc à cet axiome qu'on a vu au départ, il n'y a pas d'effet sans cause réfléchir à tous ces effets, voir l'harmonie, voir tout ce ciel étoilé la nuit, cette infinité de, de mondes, de systèmes qui ressemblent au système solaire, ces centaines d'exoplanètes qui ont déjà été découvertes aujourd'hui, dont beaucoup ont des conditions qui ressemblent à celles de la Terre où pourraient très bien exister des formes de vie qui ressemblent à la nôtre, etc., quelle est la cause de tout ça ben Forcément, la pensée nous amène, à ce, à ce, à ce, par ce raisonnement-là, à admettre une cause première. Douter de l'existence de Dieu, alors ça, c'est plutôt Kardec, serait nier que tout est fait à une cause et avancer que rien a pu faire quelque chose. C'est-à-dire quelque chose qui est venu de rien. Est-ce que c'est logique Pas vraiment, quoi hein, quand... Je ne sais pas, vous prenez un objet euh, comme ce maître, euh, bon, ben voilà, c'est pas euh, en, en prenant un, des morceaux de terre et puis en les jetant quelque part que ça va me faire un maître. Il hein. y, y a forcément besoin de quelque chose pour organiser derrière. Alors là, en l'occurrence, c'est l'homme qui a pris les minerais, on a retiré le fer, euh, il, il en a fait des ressorts, il a fait des bandes, l'emballage en plastique à partir du pétrole, etc., donc, on sait très bien que le maître a été créé par, par l'être humain. Mais après, quand on voit donc, tout ce qui n'a pas été créé par l'être humain, ben forcément, le même raisonnement s'applique, il y a forcément une cause. Et le fait de, de dire que rien a pu faire quelque chose, que l'univers, il est sorti de rien, c'est quand même assez difficile à admettre euh, par la pensée. La preuve de l'existence de Dieu, comme le disent les esprits, peut être trouvée dans un axiome, donc ça, on l'a vu, voilà. Hein? Euh, voilà. Après, ben, le, la, le numéro 6, c'est toujours Kardec. Hein, dans les œuvres posthumes, il y a aussi un chapitre qui parle de Dieu et où il nous dit « Nous voyons sans cesse une multitude d'innombrables d'effets dont la cause n'est pas dans l'humanité, puisque l'humanité est impuissante à les reproduire et même à les expliquer. Ces effets ne se produisent point au hasard, fortuitement et sans ordre. » Depuis l'organisation du plus petit insecte, de la plus petite graine, jusqu'à la loi qui régit les mondes circulant dans l'espace, tout atteste une pensée, une combinaison, une prévoyance, une sollicitude qui dépasse toutes les conceptions humaines. Et cette cause est donc souverainement intelligente. Donc, là, on est, on est encore une fois dans le raisonnement pur. Hein, Est-ce est que c'est logique ou pas ce qu'il est écrit Est-ce que ça a du sens ou pas euh, voilà la question fondamentale. Qu qui se passe ah oui, je vois ce qui se passe. Okay. Voilà. Donc, euh, oui. Après, euh, on juge d'une cause par ses effets. Hein. Donc, si l'effet est simple, la cause peut être simple. Par contre, si l'effet est complexe, harmonieux et tout, bah, la, la cause, forcément, elle doit avoir aussi ces caractéristiques-là. Hein? Si un oiseau fendant l'air est atteint d'un plomb mortel, on juge qu'un habile tireur l'a frappé, quoi qu'on ne voit pas le tireur. Hein? On ne le voit pas. Il n'est donc pas toujours nécessaire d'avoir vu une chose pour savoir qu'elle existe. En tout, c'est en observant les effets qu'on arrive à la connaissance des causes. Hein? C'est la, la méthode scientifique des effets, on cherche à remonter aux causes, pour ensuite ben, pouvoir travailler, vivre avec, prévoir d'autres effets, voire même utiliser les causes pour produire des effets hein, dans la mesure du possible, hein. c'est quand la science se transforme entre guillemets en technologie. Un autre principe tout aussi élémentaire est passé à l'état d'axiome à force de vérité, c'est que tout effet intelligent doit avoir une cause intelligente. Donc, c'est là où on arrive au premier attribut de Dieu. Quand on voit toute cette harmonie dans l'univers, ben, on se dit que euh, la cause de ça doit être, aussi, doit être euh, largement au-dessus de, de, de l'humanité, en intelligence et, et même aussi en sagesse. Hein. Et c'est donc euh, avec ce raisonnement-là qu'on arrive, euh, à ce qu'on verra la semaine prochaine, l'attribut que ben, l'intelligence de Dieu, elle est infinie. Hein. Est, ça fait partie des attributs. Si on se demandait quel est le constructeur de tel intégénieux mécanisme, que penserait-on de celui qui répondait qu'il s'est fait tout seul voilà, Ce maître, il s'est fait tout seul. Non ben, il y a un constructeur qui a conçu un bureau d'études ou autre qui a conçu cet objet, d'autres qui ont développé donc la production, le montage, etc. Hein donc, euh, ce n'est pas produit tout seul, c'est parce qu'il y a des, des, des gens qui ont exercé leur intelligence, leur savoir euh, pour produire cet objet-là. Encore une fois, le même raisonnement peut s'appliquer à l'univers et donc euh, à la cause qui est Dieu. On juge néanmoins qu'un homme a dû le faire parce qu'on sait que la chose n'est pas au-dessus de la capacité humaine, voilà. mais il ne viendra à personne la pensée de dire qu'elle est sortie du cerveau d'un idiot ou d'un ignorant et encore moins qu'elle est le travail d'un animal ou le produit du hasard. C'est l'image qu'on donne de temps en temps. Vous prenez une montre, vous la démontez, et donc vous avez tous les objets, vous les, mettez, les vis et puis les ressorts, vous les mettez dans une boîte, vous secouez, et puis vous jetez les objets par terre et du coup, paf, ça refait la montre. Est, la probabilité, elle n'est pas nulle, mais elle est vraiment très, très, très, très basse. Voilà, C'est une image qui montre que ben, rien ne se fait au, au hasard, hein, que tout demande euh, intelligence, force, énergie, dans les œuvres humaines, donc pareil, on peut étendre ce raisonnement à l'infini pour toucher la divinité. Nul être humain ne pouvant créer ce que produit la nature, la cause première est donc une intelligence supérieure à l'humanité. Alors, on connaît aujourd'hui, hein, vous voyez une cellule, euh, cellule hein, d'un un corps humain. On, on, on connaît maintenant les, les molécules qui sont dedans, les composés, on sait même synthétiser des molécules, mais alors euh, refaire faire de sorte qu'elles vivent, ça on ne sait pas faire. Ce qu'on sait faire, c'est euh, la reproduction in vitro. Ce, ce genre de on, on sait aussi cloner aujourd'hui. Hein, C'est-à-dire, on prend une cellule, on la double, on la clone. Hein, on, on sait faire un certain nombre de choses. Mais même dans le clonage, là, avec la fameuse brebis Dolly et etc., ben ils sont, ils, il y a eu beaucoup d'essais avant qu'il y en ait un qui marche. Parce que là aussi, pour que ça marche, hein, dans le phénomène du vivant, par exemple, ben, il faut qu'il y ait un esprit qui se, enfin un esprit de brebis qui se réincarne dans le clone, sinon il ne vivra pas. Hein? Et donc ça, là, là, vous voyez que la science est encore loin de comprendre tous ces mécanismes. Voilà. Et donc, euh, clairement, euh, l'intelligence qui a conçu l'univers, elle est largement supérieure euh, à celle de l'humanité. Quels que soient les prodiges accomplis par l'intelligence humaine, cette intelligence a elle-même une cause et plus ce qu'elle accomplit est grand, plus la cause première doit être grande. Donc, là, c'est qu'est-ce qui fait qu'on qu a cette capacité de développer notre intelligence Eh bien, c'est pareil, le, le, notre esprit a été créé simple et ignorant, mais perfectible. Par Dieu, l'homme, l'être humain, ne sait pas encore créer un esprit. Il ne sait même pas cloner un esprit. Ça, il ne croit même pas dans la science hein, que l'esprit existe. Donc, vous voyez, on en est encore loin. Donc, euh, le, le, la cause fondamentale de tout ça réside aussi dans, dans, euh, la, la, dans, dans Dieu. Et alors, on peut dire aussi que… Euh, ben, euh, Je me suis perdu, je voulais vous dire quelque chose, mais ça m'échappe, Moi, ça reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà. Et donc, c'est chaque fois en remontant. Alors, Au fur et à mesure qu'on évolue, par exemple, bon, ben, l'univers d'où il vient ben, on, ben, tiens, on voit qu'il est en expansion. Donc, hop, en raisonnant, on a dit qu'il ben, y a dû y avoir une explosion à un moment donné, hein, le biais de la fameuse théorie du Big Bang. Par contre, nos équations physiques, elles ne fonctionnent plus quand on se rapproche de cet état-là. Hein, de, de, de tout l'univers concentré dans un petit volume, euh, euh, il y a un certain nombre de milliards d'années, euh, les, les, les, nos équations euh, actuelles de notre physique ne fonctionnent pas, hein, on arrive aux limites de ces équations. Donc, on a dit, bah, il, doit, il a dû y avoir un Big Bang. Oui, mais OK, donc on est arrivé à la cause, voilà, l'univers, il est créé par un Big Bang. Mais après, on peut se poser la question par récurrence, oui, mais pourquoi il y a eu un Big Bang Quelle est la cause de ce Big Bang et c'est là où ben, alors là, ça devient assez spéculatif, ben, c'est parce qu'il y a peut-être eu un, un big crunch juste avant, c'est-à-dire que l'univers euh, qui, qui est en expansion, il se peut très bien qu'à un moment donné, ça s'arrête et puis qu'il se, qu se reconcentre de nouveau, un peu comme les trous noirs, hein, qu peut, que, qui sont d'ailleurs observables, hein, qui avalent toute la matière qui passe à proximité, et même la lumière. On peut dire que, ben, voilà, au bout d'un certain moment, pouf, euh, ça, ça, ça réexplose. Mais bon… Encore une fois, quel est le, si, si cet univers, est, on, on revient, si vous voulez, une itération en arrière, mais quelle est la cause de toutes ces itérations Quelle est la cause de tous ces Big Bang et ces Big Crunch On peut comme ça euh, raisonner, raisonner, raisonner. C'est pour ça qu'en parlant de cause première, ben, c'est quand on arrive à l'infini, ben, il y a forcément euh, une cause première et c'est ça qu'on appelle euh, Dieu. C'est la définition de Dieu selon la philosophie spirit Voilà. Donc, c'est cette intelligence qui est la cause première de toute chose, quel que soit le nom sous lequel l'homme l'a désigné. Donc, il y en a qui parlent de Dieu, les autres, ils parlent de Allah, les autres, ils parlent de… voilà. Mais on parle en fait de la même chose. En jetant les yeux autour de soi sur les œuvres de la nature, en observant la prévoyance, la sagesse, l'harmonie qui préside à toutes, on reconnaît qu'il n'en est aucune qui ne dépasse la plus haute portée de l'intelligence humaine. Dès lors que l'homme ne peut les produire, c'est qu'elles sont le produit d'une intelligence supérieure à l'humanité, à moins de dire qu'il y a des effets sans cause. Vous voyez, chaque fois qu'on essaye de, de, de sortir de ce système, on, on, on retombe encore une fois sur des incohérences au niveau du raisonnement. L'harmonie qui règle les ressorts de l'univers décèle des combinaisons et des vues déterminées. Il y a des planètes qui se sont formées, il y a les vies, la vie qui est apparue sur ces planètes, etc., et par cela même relève une puissance intelligente. Attribuer la formation première au hasard serait un non-sens, car le hasard est aveugle et ne peut produire les effets de l'intelligence. Un hasard intelligent ne serait plus du hasard. » C'est encore une fois, des, je dirais, des, des, des raisonnements de bon sens que, que, que nous expose Kardec. « Dieu ne se montre pas, mais il s'affirme par ses œuvres. » Kardec le dit aussi dans la Genèse. « L'existence de Dieu, c'est donc un fait acquis. » Non seulement par la révélation, mais par l'évidence matérielle des faits. Les peuples sauvages n'ont pas eu de révélation et cependant, ils croient instinctivement à l'existence d'une puissance surhumaine. Ils voient des choses qui sont au-dessus du pouvoir humain et ils en concluent qu'elles proviennent d'un être supérieur à l'humanité. Ne sont-ils pas plus logiques que ceux qui prétendent qu'elles se sont faites toutes seules? » Voilà, donc euh, là aussi, hein, des fois la sagesse de l'homme préhistorique euh, euh, voilà, tout ce qui vient par l'instinct, hein. en fait l'instinct aussi. C'est d'où vient l'instinct, quelle est la cause de l'instinct, c'est aussi une bonne question qu'on peut se poser. Voilà. Et Kardec euh, il, il continue encore, c'est passionnant à lire hein, tout ce qu'il a écrit sur ce sujet. Si le sentiment de l'existence d'un être suprême n'était que le produit d'un enseignement, il ne serait pas universel et n'existerait comme les notions des sciences que chez ceux qui auraient pu recevoir cet enseignement. Donc, typiquement, on dit non, ce n'est pas l'instinct, c'est parce qu'il euh, y a une tradition qui s'est perpétuée chez eux. Maintenant, c'est une tradition, elle peut exister à un endroit, mais que la même tradition, elle existe partout dans le monde sans qu'il y ait eu aucun contact entre eux à ce moment-là, ça prouve que ce n'est pas quelque chose de particulier à, à, à, une, à une peuplade ou l'autre. Hein ça prouve que c'est quelque chose justement qui vient de, de, de, de cet instinct qui, de plus universel. Et on trouve donc dans, ce, dans ces constatations aussi euh, des preuves bah, qui, que, que, de cette universalité. L'oiseau qui fait son nid, par exemple, bah, vous pouvez aller euh, dans l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, à l'extrême est ou à l'extrême ouest, bah, les mêmes oiseaux, ils font leur nid de la même façon, et pourtant, ils ne se, se sont jamais vus entre eux. Donc là, il y a aussi il y a bien une cause un instinct qui est propre à, à chaque espèce d'oiseau, c'est la pie quand elle fait un nid, elle fait un espèce de petit toit au-dessus, peut-être pour protéger un peu de la pluie ou pour protéger des autres oiseaux qui viendraient lui piquer ses oeufs. Les pies sud-africaines ou les pies européennes ou les pies japonaises, elles feront le nid aussi avec ce même toit au-dessus du nid. Voilà. Dieu nous parle par toutes les voies de l'infini. Il nous parle non pas dans une Bible écrite il y a des siècles, mais dans une Bible qui s'écrit tous les jours, avec des caractères majestueux qui s'appellent l'océan, les mers, les montagnes, les astres du ciel. Donc C'est son œuvre qu'il qu suffit de, de, de regarder autour de nous. Par toutes les harmonies douces et graves qui montent du sein de la terre ou descendent des espaces éthérés, des espaces éthérés, donc les mondes spirituels. Il nous parle encore dans le sanctuaire de notre être, aux heures de silence et de méditation. L'intuition, l'intelligence, la petite voix de la conscience. Hein, D'où ça vient tout ça hein, Pareil, il y, y a aussi une cause. Quand les bruits discordants de la vie matérielle se taisent, alors la voix intérieure, la grande voix, s'éveille, se fait entendre. C'est vrai qu'on est aveuglé, et surtout dans des périodes d'actualité un peu électrique, comme c'est le cas en ce moment. Euh, on a tendance à... On est noyé dans, dans, dans la, les mêmes informations qui se répètent et qui se répètent. Euh, ça induit la peur, ça induit même la panique chez certains. Et donc, c'est sûr que quand on a peur ou quand on panique, c'est pire. On perd nos moyens. Et puis donc, c est, c est, on est quelque part dans le brouillard de la matière. Et c'est là où on n'entend plus. C'est là où on aurait le plus besoin. Et qu'on n'entend plus ces voix qui sont là pour nous rassurer, qui sont là pour nous expliquer... Le, le, le pourquoi du comment, les différentes étapes dans l'évolution de l'humanité. Cette voix sort des profondeurs de la conscience et nous parle du de devoir de progrès, d'ascension. Il y a en nous comme une retraite intime, comme une source profonde d'où peuvent jaillir des flots de vie, d'amour, de vertu, de lumière. Là se manifeste ce reflet, ce germe divin caché dans toute âme humaine. Alors le 15, je vous laisse deviner qui c'était. Hop, Léon Denis, la grande énigme. Il est magnifique ce livre. Il est vraiment magnifique. Ah oui, c'est quand on réfléchit à bon, on est on est ici vivant, on va mourir un jour. Alors il y en a qui disent on nous met dans une boîte et tout est fini. Nous on dit maintenant non, notre esprit se dégage du corps, il le rend, il l'a emprunté à la terre il le rend à la terre. Mais notre esprit, notre individualité continue, va se réincarner et évoluer jusqu'à l'infini. C'est quand même fantastique ce potentiel qu'on a en nous. Léon Denis parle des puissances de l'âme, les puissances de l'âme sont malheureusement ignorées de la part des matérialistes, ceux qui ne croient pas qu'on a une âme, et nous qui croyons qu'on a une âme, ben on la sent cette puissance, on sent cette petite voix, on voit, Enfin, certains qui sont médiums sentent aussi comment ça, ça peut décupler nos efforts, comment, un, comme on l'a vu hier soir dans la conférence là, du fameux docteur Fructuoso, euh, il disait que ben, la majorité des succès que le chirurgien il obtient dans la guérison des malades euh, vient beaucoup de l'inspiration que le médecin y reçoit en utilisant bien sûr sa connaissance hein, pour faire ce qu'il faut pour sauver telle ou telle personne. Et après, ces esprits-là ne nous font même pas remarquer que c'est eux qui nous ont tenu le poignet ou le bistouri ou, ou quelque chose d'autre pour nous laisser même à nous le mérite d'avoir agi et d'avoir pu sauver cet enfant. C'est un peu ce qu'il dit. Et, et c'est là, à partir du moment où on admet ça, ce canal il s'ouvre. Hein, si, si on le refuse et qu'on le nie, ben, on va créer des obstacles. Hein, les esprits n'arriveront plus à nous influencer puisqu'on va le refuser. On va entendre la petite voix, mais on ne va pas l'écouter, on ne va pas la suivre. Par contre, si euh, on comprend ce, ce genre de mécanismes et qu'on les applique, c'est là où euh, bah, le travail qu'on qu fait, il se fait aussi euh, avec, en plus, euh, l'inspiration. Voilà. Moi, souvent, bon, ça m'arrive, je ne sais pas si ça vous arrive aussi à vous, des fois, j'écris quelque chose et puis, pouf, ça sort assez facilement. Et après, quand je relis, je me suis dit, « Putain, mais tu as écrit ça en un quart d'heure, ce n'est pas possible. Hein? » Ça sort comme ça du premier coup. On disait, ben, voilà, c'est là où il faut être humble et reconnaître qu'il ben, y en a un qui, qui, qui m'a donné un petit coup de main pour que ça sorte. Voilà. Alors, l'histoire de l'idée de Dieu chez les hommes nous montre cette, que cette idée fut relative à l'état intellectuel des nations et de leurs législateurs, au mouvement de la civilisation, à la poésie des climats, à la race des habitants, à la date des temps où fleurirent les différents peuples, au progrès de l'esprit humain. En descendant du cours des âges, nous assistons successivement aux défaillances et aux tergiversations de cette idée impérissable qui, parfois brillante et parfois éclipsée, peut néanmoins toujours être discernée dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu des luttes, hein, Donc le 16, ça vient de Camille Flammarion, Vous voyez, lui aussi Dieu dans la nature, il a aussi écrit un très beau livre sur Dieu. C'est vrai que l'idée de Dieu, elle est plus ou moins forte, elle est plus ou moins admise, elle est plus ou moins influente selon le lieu, le moment, etc., mais elle a toujours existé. Même si par endroits l'athéisme s'est imposé de façon très, très forte, eh bien, il y a d'autres endroits, c'était temporaire, et il y a d'autres endroits où eh c'est la réaction inverse qui se, qui, se, qui se produit. Donc là aussi, c'est une constatation que nous fait Camille Flammarion qui est très vraie. L'idée de Dieu s'impose à nous par les facultés de notre esprit, en même temps qu'elle parle à nos yeux par toutes les splendeurs de l'univers. L'intelligence suprême se révèle comme la cause éternelle où tous les êtres viennent puiser la force, la lumière et la vie. C'est là l'esprit divin, l'esprit puissant que l'on honore, sous, autant, sous tant d'appellations différentes, mais qui, sous tous ces noms, est toujours le centre, la loi vivante, la raison par qui les êtres et les mondes se sentent vivre par qui ils se connaissent, se renouvellent et s'élèvent. 17. On est de nouveau dans la grande énigme de Léon Denis. Voilà. Donc, c'est une autre manière de dire et de synthétiser ce qu'on vient de, de voir aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'existe pas. Alors, l'existence de Dieu est une question essentielle pour la compréhension de la philosophie spirite. C'est pour ça que Kardec, il a commencé par ça. Les esprits supérieurs nous expliquent que dans la première question, qu'est-ce que Dieu Donc, réponse, Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toute chose, c'est ce qu'on a vu. Donc, à force, je la retiens par cœur. C'est la seule, là, il n'y en a peu, pas beaucoup que, que je connais par cœur. En affirmant l'existence d'une cause première dans l'univers, les esprits supérieurs donnent une nouvelle définition de Dieu pour l'humanité. Parce que nulle part, euh, Bon après on peut regarder les différentes conceptions, mais ce n'est pas dans la religion catholique que j'ai trouvé une conception aussi simple. Là, vous voyez, c'est une ligne. Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toute chose. Mais quand on y réfléchit, ça dit tout. Tout, tout, tout est l'essentiel, il est inclus dans cette réponse extrêmement courte, extrêmement synthétisée, qui nous donne cette définition remarquable donc, de Dieu. Voilà donc cette conception elle est contraire à l'idée d'un dieu anthropomorphe. Donc, le, ça aurait été qui est dieu. Hein. Anthropomorphe, ça veut dire qu'il y a une forme humaine, hein. partiale et vengeur, décrite généralement par les religions. Partial, pourquoi ben, voilà, Parce que des fois il fait des miracles, des fois il y a des favorisés. Il y en a qui sont créés anges, les autres sont créés grouilloux comme moi. Bon, pourquoi lui les anges et pas moi voilà, C'est de la partialité, ça ne peut pas être cohérent avec Dieu. Vengeur, œil hein pour œil, dent pour dent. On ne peut pas non plus... Voilà, on sent bien que ça ne marche pas, c'est contraire à cet infini. Comment est-ce que Dieu pourrait se venger Comment est-ce qu'il pourrait se mettre en colère Ça n'a pas de sens, tout ça. Et donc, toutes ces notions qu'on a reçues de la religion, qui font d'ailleurs que l'athéisme s'est beaucoup développé en réaction à ces conceptions illogiques. Hein, eh ben là, euh, dans la philosophie spirite, euh, bon, pour, pour démolir cette réponse qu'ont donné les esprits, d'intelligence suprême, cause première de toute chose, euh, ben, personnellement, je ne suis pas arrivé. Je n'ai trouvé personne qui a réussi euh, avec des arguments simples, clairs et logiques à démolir euh, cette définition. Alors après, est-ce qu'on peut en savoir plus sur Dieu hein, Comme je vous l'ai dit, pousser plus loin que nous l'avons fait la définition. Peut-on pousser plus loin que nous l'avons fait la définition de Dieu Non, définir, c'est limiter. Hein. En face de ce grand problème, l'humaine faiblesse apparaît. On n'a pas encore la connaissance, les conceptions nécessaires pour comprendre la nature intime de Dieu. Dieu s'impose à notre esprit, mais il échappe à toute analyse. « L'être qui remplit le temps et l'espace ne sera jamais mesuré par des êtres que le temps et l'espace limitent. » C'est bien dit ça. Hein? « L'être qui remplit le temps et l'espace, donc infini, hein, ne sera jamais mesuré par des êtres que le temps et l'espace limitent. »« Vouloir définir Dieu, ce serait le circonscrire et presque le nier. » Tout ce que nous pouvons dire pour nous résumer, c'est que Dieu est la vie, la raison, la conscience dans leur plénitude il est la cause éternellement agissante de tout ce qui est la communion universelle où chaque être vivant vient, où chaque être vient puiser l'existence pour ensuite concourir dans la mesure de ses facultés grandissantes et de son élévation à l'harmonie de l'ensemble. Donc là, on est toujours, ce n'est pas, pas la grande énigme, c'est après la mort, mais qui contient aussi ce chapitre 9 où il parle de l'univers et de Dieu. Après la mort de Léon Denis, c'est un livre qui, qui, qui parle un peu de tout, hein. il parle un peu de tous les sujets. Après, vous avez grande énigme qui parle plutôt de Dieu, euh, Dans l'invisible qui parle plutôt de médiumnité, euh, Le problème de l'être et de la destinée qui parle plutôt de, de l'évolution, euh, Jeanne d'Arc hein, qui, qui, qui souligne la médiumnité de Jeanne d'Arc, Le génie celtique qui parle donc de cette culture, de cette philosophie celte qui a 2000 ans, mais qui était déjà très proche de la philosophie spirite, etc. Donc, il a écrit le livre général qui est « Après la mort » et tous les autres bah, développent un peu un aspect. L'avantage des livres de Léon Denis, bon, en fait, au début, moi, j'étais un peu confus parce qu'il parle de tout dans tous les livres, parce que, en fait chaque livre, il est euh, autosuffisant, en quelque sorte. Hein. Il insiste plus ou moins sur certains aspects, mais ben, dans le, dans, forcément, dans Jean d'Arc Medium, il parle de médiumnité, dans le problème de l'être et de la destinée, il parle de la médiumnité dans le sens qu'elle nous aide à évoluer, etc. Et donc, on, on peut, vous pouvez lire n'importe quel livre, euh, dans n'importe quelle séquence, il y aura toujours euh, donc euh, cette cohérence d'ensemble dans, dans, dans ces livres. Voilà, donc on a terminé pour ce qu'on voulait vous dire. Alors il y a juste encore euh, un petit, un petit complément qu'on va lire tout à l'heure, mais est-ce que vous avez encore des questions ou des doutes Des questions, des doutes, des questions, des doutes Non, pas du tout, mais <rire> des doutes, je veux dire, pas du tout. <rire> Moi, je cite souvent un, un exemple qui, qui donne dans, le, dans la Genèse. On a vu le début là, c'est quand il parle de la fameuse horloge et de l'horloger. Oui. Euh, ça, je le fais aux enfants et ils comprennent tout de suite qu'effectivement que tout là-haut tout, tout dans comme une horloge. Tu regardes les saisons, les années, les planètes quand tu les regardes. Tu dis donc forcément, je fais, je fais la liaison avec l'horloger. Je fais ben l'horloge, c'est pas fabriqué tout seul. Il y a bien une cause qui l'a créée. C'est donc l'horloger. Donc quand tu vois que là-haut tout tourne comme une horloge, il y a forcément un horloger qui est tout là-haut. Et là, ils comprennent. Ouais. c'est ben, ça. Et c'est marrant parce que les enfants comprennent ça assez facilement. Quoi. Parce que là encore, ils, sont, ils, sont, ils ont encore des le, le, souvenirs, enfin, ils ont encore leur, leur, hein, les, les, les choses innées, les choses qui, qui leur viennent, ben, de, qui viennent de leur esprit, de leur vie antérieure. L'enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, il n'est pas encore complètement enfermé dans son corps, il bénéficie d'une certaine liberté. Et donc, il sent que ce, ce genre de choses simples que tu peux lui dire résonnent. Et faux oh. sens quoi voilà. même s'il n'a pas encore la capacité là, si sa si son intelligence euh, ne sait, son corps euh, encore euh, jeune ne lui permet pas encore de s'exprimer complètement alors on va raconter la, la petite histoire hein, une preuve de l'existence des dieux donc c'est euh, l'histoire d'un vieil arabe analphabète donc vous voyez c'était pas un enfant mais euh, presque hein qui priait chaque soir avec tant de ferveur et tant de tendresse qu'un jour, le riche chef d'une grande caravane l'appela à sa présence et lui demanda, « Pourquoi pries tu avec une telle ferveur Comment sais-tu que Dieu existe, toi qui ne sais même pas lire ?» Le croyant fidèle lui répondit, « Grand Maître, je reconnais l'existence de notre Père Céleste par ses par signes. Comment donc ?» L'humble serviteur s'expliqua, « Quand vous recevez une lettre d'une personne absente, comment reconnaissez-vous l'auteur ben, ?»« Par son écriture. »« Quand vous recevez un bijou, comment pouvez-vous informer, vous informer de son auteur ben, ?»« Par la marque de l'orfèvre. » Le serviteur sourit et ajouta. « Quand vous entendez des pas d'animaux autour de la tente, comment savez-vous par la suite si c'était un mouton, un cheval ou un bœuf ?»« ben, Par leurs traces, répondit le chef surpris. » Alors le vieux croyant l'invita hors de la tente et lui, montrant le ciel où brillait la lune, entourée d'une multitude d'étoiles, il s'exclama respectueusement. Seigneur, ces signes là-haut ne viennent pas des hommes. À ce moment, l'orgueilleux caravanier, les yeux larmoyants, s'agenouilla sur le sable et se mit à prier lui aussi. Voilà, une belle petite histoire qu'on trouve dans... Euh, notre Père, hein, donc c'est un livre qui n'est pas encore traduit en, en français de Chico Xavier. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Hein. Il y a aussi la question du panthéisme, mais je pense que le panthéisme, on le verra euh, la semaine prochaine. Et... <coughs> peut-être pas, c'est peut-être un oubli dans le cours, vous savez ce que c'est que le panthéisme c'est en fait c'est une philosophie qui consiste à dire que Dieu c'est pas seulement le créateur de l'univers mais c'est aussi l'univers lui-même donc que nous par exemple en tant qu'esprit on est une parcelle de la divinité donc bon, c'est une manière de voir mais qui là aussi collide un peu avec la question de la cause et l'effet. Est-ce que la montre c'est l'horloger? Est-ce que l'horloger il est dans la montre? Est-ce que le, le, le pianiste il est dans le piano? Est-ce que moi je suis dans votre ordinateur que vous avez devant vous? Vous voyez? C'est le panthéisme revient à, justement à confondre la créature avec le créateur. Si on voit une très belle machine, on se dit, ben c'est l'ingénieur qui a conçu cette machine, il est vraiment génial, mais il n'est pas dans la machine. Hein? L'erreur le le, le, du panthéisme vient de là. Et Il si, y a, a d'autres arguments pour ça, c'est-à-dire, moi, je suis imparfait, j'ai beaucoup, beaucoup de boulets, etc. Donc, si j'étais une parcelle de Dieu, ce serait Dieu qui, quelque part, serait imparfait par mon imperfection. Vous voyez, ça n'a pas de sens non plus. Hein? et donc ça c'est pour ce qui est du panthéisme je regarderai d'ailleurs si ce n'est pas dans le cours suivant il faudra peut-être que je le rajoute dans celui-là parce que c'est important d'en parler un petit peu voilà. je crois qu'ils en parlent surtout dans l'introduction je crois du panthéisme où ils font le rapport sont, dans l'introduction des esprits, des tu esprits, tu esprits oui Attends, je vais faire un truc. contre l'F. on va chercher. Euh, c'est pas... Tiens, j'arrive pas à faire. Ah, c'est vraiment bon, ouais, un si c'est peut-être planqué derrière une autre fenêtre, non, je ne sais pas pourquoi il ne me laisse pas faire une recherche. Bon, écoutez, je, je regarderai. Hein. Oui. Chercher, chercher avancer. Non, il y a une fenêtre qui doit Ah, ben là, voilà. Bon. Bon. ici. Non, ben, il n'y a pas. Donc, euh, voilà, il faudra, faudra que je le rajoute. Je vais le rajouter dans ce cours-là. Je vais me le noter. Rajouter. Hein. Après, c'est vrai que je me posais la question parce que les hindouistes et les bouddhistes ne pensent pas comme nous, effectivement, mais ce euh, qui concernait le... Le panthéisme, est-ce qu'une fois que l'esprit est arrivé à un tel degré de, de pureté, en fait, euh, il se confond à Dieu, puisqu'il est, est pratiquement... Euh, euh, nous, effectivement, à notre niveau, on ne peut pas dire qu'on est pur, mais euh, un esprit pur, lui, euh, bah, le mal n'existe pas. Il est, il est vraiment une, une portion de Dieu, on peut dire. Est-ce que le panthéisme ouais. n'arrive pas, bien évidemment, après cette évolution qu'on a dans l'échelle spirituelle? Alors, ouais, moi je, je vois euh, autre chose derrière ça, c'est par exemple euh, ben, la, la religion catholique qui parle, qui dit que euh, Jésus c'est Dieu, hein? euh, la, la Trinité, hein? le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont une seule chose. Et donc, confondre Jésus avec Dieu, c'est exactement ce que tu dis, Jésus c'est un esprit qui est très évolué, donc pour nous il est très très haut. Et c'est pour ça que, ben, quand on regarde de façon un peu naïve, on confond ce qui est très grand avec l'infini. Jésus, il est très grand, mais Dieu, c'est l'infini. Donc, Jésus n'est pas Dieu, même si Jésus, il est très, très proche, de, beaucoup plus proche de Dieu que nous. Et, et c'est donc de, de, de là que vient, cette, que vient cette divinification de Jésus, qui d'ailleurs, voilà, quand on écoute les musulmans, hein, ils reconnaissent Jésus comme un prophète, mais ils font bien la différence entre les prophètes, hein, en général, Jésus, que ce soit Jésus ou Mahomet, et Dieu. Hein. Euh, Allah est grand et Dieu est, et Mahomet est son prophète. Hein. Donc, euh, eux, ils n'ont pas fait cette confusion de dire que Jésus, de diviniser Jésus. Hein. Et voilà, donc, c est, c est, euh, les raisonnements sur l'infini ne sont pas toujours simples. Moi, je me souviens, bon, les premiers raisonnements sur l'infini, c'est, vous savez, en, en, dans, dans le lycée, hein, quand on prend, tracer les courbes d'une fonction, donc on a l'asymptote et la courbe qui se rapproche de l'asymptote, mais qui ne la touche jamais. Je pense que vous êtes, beaucoup d'entre vous sont passés par ce genre de choses. Mais là, ce sont les premiers raisonnements qu'on fait sur l'infini. La, la, la courbe se rapproche de l'asymptote, mais elle ne la touchera jamais, ou elle ne la touche qu'à l'infini. Et Après, bien sûr, c'est en, en classe préparatoire qu'on développe de façon beaucoup plus importante ces raisonnements sur l'infini. Et j'avoue que c est, c est, ces mathématiques-là, la géométrie descriptive, par exemple, ça m'a énormément aidé à comprendre euh, Dieu et ses attributs, à, à pouvoir le conceptualiser, enfin à en conceptualiser tout ce qu'il est possible de conceptualiser avec notre entendement hein, euh, de Dieu en raisonnant, en raisonnant justement sur l'infini oui, oui j'avais conclu que le panthé c'était une fois que tu qu étais arrivé à un tel degré de pureté que en fait, tu te confondais avec la, avec la lumière en gros quoi. Ben, Donc, nous quoi. on le, confond. Mais... On le oui. confond si tu vois par exemple bon, si, tu, si tu regardes euh, la mer par exemple bon, tu vois un voilier qui est très loin un autre voilier qui est très loin tu as l'impression qu'ils sont à côté l'un de l'autre mais fond, il y en a un qui est 10 km plus loin que le premier C'est vrai. tu oui. vois on confond les choses qui sont très élevées. C'est pour ça aussi que je dis, il y a beaucoup de gens, que, oui, Jésus c'est le plus grand, il est plus grand que Mahomet, que Bouddha, que Krishna, que si, que ça, que tel esprit élevé est plus grand que tel autre esprit élevé. Qui je suis, moi, pour comparer des esprits qui sont à ces niveaux d'évolution, j'en suis totalement incapable. Tout ça, c'est encore une fois des, des choses qui vont diviser à force. C'est pour ça que euh, cette approche euh, trop chrétienne qu'ont les Brésiliens, ou trop religieuses même, qu'ont les Brésiliens du, du, du spiritisme, ça ne fonctionne pas chez nous. Et ça ne fonctionnera pas plus euh, ben dans les pays qui ne sont pas chrétiens. Hein. Euh, par contre, quand on dit que ben Jésus, Bouddha, Mahomet, euh, Lao Tzu, Confucius, Krishna, etc., font partie d'un groupe d'esprits élevés qui sont venus sur la terre pour apporter les mêmes messages dans d'autres mots et dans d'autres cultures au long du temps, là on comprend, là on a un terrain d'entente, on est tous dans, le même, dans la même barque. Mais si on y va en disant « Jésus c'est le plus grand, c'est le meilleur », ben forcément on sera accueilli froidement dans les pays qui le connaissent à peine. Vincent Je crois qu'on a du mal à définir parce qu'on a un point de vue qui est limité. C'est ça. Et Tant qu'on a un point de vue limité, on ne pourra pas définir. C'est ça notre problème, en fait. On peut le voir en tout, mais s'il est en tout, il est nulle part. Donc, euh, non, notre point de vue, il est, on a un point de vue limité à nos, à nos quatre dimensions. Et tant qu'on a un point de vue limité à nos quatre dimensions, il est indéfinissable. C'est exactement ce que dit Léon Denis là, pousser oui. plus loin, définir ses limites. Voilà. Léon Denis explique très très bien ce point là. Et il y a un peu la même chose dans le livre des esprits, voici la question 5 ou 6, où ils disent n'allez pas plus loin, Dieu existe pour l'instant, ça vous suffit. Vous avez aussi les attributs de Dieu que vous pouvez concevoir avec des raisonnements logiques, comme on le verra la semaine prochaine, mais. Après, moi, j'ai vu, bon, il y, y, y a beaucoup de mouvements qui ont suivi le spiritisme. Un d'eux, par exemple, c'est l'omnithéisme. Il y a des auteurs qui ont, passé, qui ont écrit des livres entiers sur la divinité et tout. Mais c'est, enfin, moi, je, au bout de trois, quatre pages, ben, je me perds quoi, dans ces trucs-là. Parce que le gars, il va, il philosophe. Est-ce est que vous, vous avez déjà entendu parler d'omnithéisme Mmh. c'est mmh. Arthur d'Anglemont qui a philosophé sur la nature intrinsèque de Dieu pendant des décennies et qui en a écrit des livres qui sont tombés aujourd'hui dans les oubliettes parce qu'il voilà, est, est allé sur un chemin où il s'est un peu enlisé quoi. alors que oui. nous, bon, Dieu existe il mmh. est infini dans toutes ses perfections on sait qu'il y a une justice immanente euh, pas de partialité pas de vengeur et on, on connaît tous ses attributs et ça, ça, c'est ça qui est essentiel pour nous pour pouvoir avancer ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi les expériences de mort imminente, par exemple. Les oui. gens qui passent dans l'au-delà, dans un temps alors dans un temps qu'on ne connaît pas d'ailleurs, ça peut être une seconde ou, ou dix heures, et on s'aperçoit qu'ils sont tout. Et pour décrire ce qu'ils vont vivre, ils ont besoin ils de choisir un point de vue. Oui, ils, ont ils, pas ils, les sont, euh, ils sont les murs, ils sont la salle d'attente, ils, ils sont tout en même temps. Et quand ils doivent décrire la, ce qui s'est passé, ils sont embêtés parce qu'en étant tout, ils ne peuvent pas décrire. Euh, il faut qu'ils choisissent un point de vue, un point de vue humain, quelque part. Hein. Ouais, ils parlent de tunnel, <coughs> ils oui. parlent d'être de lumière, euh, ils parlent d'une sagesse infinie, ils parlent d'un hein, amour. Euh, voilà. Et puis, ben, en fait, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait un passage dans le monde spirituel. Quoi. Ils sont sortis de nos quatre dimensions pour aller dans là où les dimensions spirituelles additionnelles. Si on en croit Philippe Guillaume, lui, il passe d'un espace de quatre dimensions à un espace de dix dimensions. Donc, aux quatre dimensions, il en rajoute six trois pour le moi et trois pour le soi. Voilà. Bon, c'est intéressant à lire. Et, mais bon, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que, tout comme quand vous avez dans l'espace tridimensionnel, vous avez un point. Ben, après, vous pouvez le projeter sur l'axe X, Y ou Z hein, pour les mathématiciens. Donc, ce point-là, vous pouvez le projeter sur un plan, euh, celui du bas, celui devant ou celui sur le côté. Hein. Ben, C'est pareil pour les esprits euh, qui sont dans une dimension au-delà des quatre dimensions euh, que nous on connaît, mais qui arrivent à se projeter dans nos quatre dimensions. C'est-à-dire que quand Kardec dit que il pose la question à l'esprit, l'esprit qui se communique, si je pouvais le voir, maintenant je le verrais où Maintenant, tu le verrais à côté du médium, juste derrière lui. Donc, ça veut dire que l'esprit, il est bien à ce moment-là, à cet endroit. Donc, il se projette dans les trois dimensions. Et une remarque qui découle de ce que vous avez dit, Vincent, qui est très importante, c'est des fois, une expérience de mort imminente, ça dure quelques minutes, hein, parce que si au bout de 10 minutes ou au bout de 20 minutes, sans oxygène du cerveau… Ben, on, arrive, on a beaucoup, de, sauf en cas d'hypothermie, on n'arrive plus à réanimer la personne. Hein, et, elle est décédée pour de bon. Et pourtant, hein, c'est en 15 minutes que les expériences qu'ils ont, pour eux, ça paraît euh, avoir duré pendant des heures. Ça, ils racontent tellement de choses, c'est impossible que ce soit passé en trois minutes. Et donc, ça prouve bien ça que ben, la notion de temps dans le monde spirituel, elle est, elle est complètement différente de celle qu'on a chez nous il y a plein de conclusions qu'on peut en tirer comme ça. Pour rebondir un petit peu sur ce thème, on, par exemple, on sait que les, les satellites qui tournent autour de la Terre, qui nous donnent la position GPS, sont sans arrêt en train d'être recalés au niveau des de horloges atomiques qui les ça. composent, parce qu'autrement, on aura des positions GPS complètement fausses. L'espace, le, le temps ne, ne s'écoule pas de la même manière. À, je sais pas, ils sont à 10 km d'altitude ou je ne sais pas, assez haut dans, dans, dans l'espace, ça ne s'écoule pas de la, même, de la même manière. Donc là, c'est aussi les, Einstein qui a expliqué qu'en fait, ben la, le temps se, se déforme avec l'espace. C'est intéressant quoi. Alors, oui, en, en fait, c'est comment dire, les, les horloges atomiques, en fait, le, le, dans le calcul qui permet en fonction du signal de déterminer la position, le temps, le, le temps, donc l'heure, hein, a, a une influence très, très grande sur la précision du calcul. Et c'est pour ça qu'il faut que l'heure, hein, il calcule par exemple le temps que met les ondes pour franchir les 10 km qui nous séparent du satellite. Hein. C'est à 300 000 km s mais n'empêche ça fait quand même quelques millièmes de seconde ou même centième de seconde avant d'arriver chez nous. Et ça, c'est obligé, On est, les, les, les, les GPS sont obligés de le calculer, de le déterminer. Parce que sinon, ben, dès qu'il y, qu y a une horloge qui est décalée euh, d'une un, fraction de seconde par rapport à celle du signal de, de l'autre satellite, hein, puisque vous savez qu'il faut trois satellites, si les horloges des satellites sont pas synchronisées, eh ben, la position qui sera calculée sera fausse. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés d'avoir euh, cette synchronisation permanente. Après, ce qu'Einstein il a dit, c'est que l'espace en fait se déforme. Euh, quand il passe autour des, des près du soleil. Hein, c'est ça qui fait que ben, le rayon lumineux, hein, c'est une des démonstrations de la loi d'Einstein, c'est quand il y a eu une éclipse, hein, ils, ont, ils ont réussi à mesurer que ben, l'étoile qui était derrière le soleil à ce moment-là et qu'on a pu voir parce qu'il y avait une éclipse, ben, elle n'était pas tout à fait à sa position puisque le, le, le, sa lumière de l'étoile, elle a été dévié par le soleil et, et ça, ça a pu être mesuré expérimentalement, c'était une des preuves euh, qui confirmait la théorie de la relativité. Et effectivement, dans le, le temps, en fait, euh, c'est comme euh, notre information physique, que ce soit par les ondes, que ce soit par la lumière ou autre, euh, nécessite un certain temps pour euh, franchir l'espace, on, on est obligé d'avoir cette relativité. On voit par exemple, quand vous regardez dans un, dans un télescope euh, Jupiter, vous voyez Jupiter euh, avec euh, quelques heures de retard. Hein, C'est le temps que la lumière met pour venir de Jupiter jusqu'à nous. Le soleil qu'on voit, hein, eh ben, on le voit tel qu'il était euh, il y a quelques minutes. Hein, C'est le temps que mettent les rayons solaires pour arriver du soleil jusqu'à nous. Et C'est pour ça que les étoiles qui sont à 15 années de lumière, on les voit telles qu'elles étaient il y a 15 ans quand les, les, les, la lumière qui a quitté cette étoile est venue vers nous. Et c'est pour ça que quand on voit, par exemple, une étoile qui explose ou qui disparaît, une, une explosion de supernova, ben, cette explosion-là ne s'est pas produit au moment où on le voit, elle s'est produite au moment euh, il a fallu le de, temps de, de, de, de, qui correspond à la distance jusqu'à ce que cette information elle arrive jusqu'à nous. Alors que dans le monde spirituel, les esprits disent je, nous, on peut aller d'ici à Jupiter à la vitesse de la pensée. Ça veut dire qu'ils ne sont pas limités par le 300 000 km secondes. Hein, ils, ils vont beaucoup plus vite. Alors, est-ce qu'ils vont à une vitesse infinie Je ne sais pas. Hein, ça, ça manque encore. Mais en tout cas, ils vont beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. C'est pour ça que la notion d'espace et de temps, pour eux, elle est différente. C'est un rapport avec l'implication quantique. Les particules intriquées euh, sont, changent d'état euh, immédiatement. C'est-à-dire que c'est deux particules qui sont séparées et puis il se passe quelque chose dans une particule, la même chose se passe dans l'autre instantanément, sans tenir compte du temps nécessaire à la transmission de l'information d'une particule à l'autre. C'est les, les, les paires d'électrons ou des choses comme ça. Et, et là aussi, euh, ben ça fait partie de ces mystères de la physique quantique, mais qui vont justement dans le sens… Euh, dont on parle, hein, que, que, que derrière les particules, il y a quelque part aussi une réalité euh, qui n'est pas matérielle au sens où on l'entend. C'est vrai que dans notre vie au quotidien, on ne peut pas appréhender ces, ces, ces dimensions. On ne peut pas euh, euh, s'apercevoir que la personne qui est 10 mètres au-dessus de nous ne vit pas à la même vitesse que, que nous, au niveau du temps. Ouais. Après, 10 mètres, bon, c'est des millièmes de seconde, donc on ne le verra pas. Hein. Non. Euh, mais, mais même, vous voyez... Si par exemple vous téléphonez maintenant d'ici euh, à, à, à, à, à New York ou au Brésil, ben, si vous passez par un satellite, ben, le, comment dire, les ondes, il faut qu'elles montent jusqu'au satellite géostationnaire dans ce cas-là, 36 000 km, 36 000 km dans l'autre sens. Donc vous voyez, ça fait déjà 72 000 km. Par rapport à 300 000 km/s, 72 000 km, ben, ça prendra déjà un, un cinquième de seconde. Vous voyez ce que je veux dire oui, Si y aura on veut que ça passe une deuxième fois par un autre satellite, bah ça prendra déjà euh, presque une demi-seconde. Mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, on le sent. On ça a fait des que... expériences. Hein. On, on a utilisé des concordes pour remettre des... Alors, on a mis des, des, des modules d'horloge de, atomique dans, les, dans, les, dans deux concordes qu'on a fait tourner dans le sens opposé ouais, à, à la rotation de la Terre. Et on a mesuré le décalage qu'il pouvait y avoir au retour. C'est ça. Oui. Ça, c'est le... Le, par, le paradoxe de. Je ne sais plus comment c'est. Le Fermi. On le Fermi, Fermi oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y a aussi le paradoxe de Einstein, Poldolsky, Rosen. Enfin, il y a plein mm -hmm. de. Oui, histoire oui. du chat qui est à la fois vivant et mort. C'est ça. Voilà. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paradoxes comme ça. Bon, qu'on admet, puisque ben, la physique quantique et la, et la physique relativiste fonctionnent, puisqu'on a ces satellites, on a les GPS, on a l'électronique, on a les semi-conducteurs, donc on l'utilise dans la technologie, même si on ne comprend pas encore tout à fait comment ça se passe. Voilà. Il y a peut-être ah, une réalité spirituelle derrière ça, tout comme il y a une réalité spirituelle derrière la vie. Mmh. Hein Vous avez un exemple très frappant c'est pendant les, les matchs de football… Euh les grands matchs de football où toute la ville écoute le match dans la même rue, et il y en a qui n'ont pas la même retransmission, il y en a c'est par satellite, par, par internet, et d'autres c'est par la voie normale, et du coup ben, on entend deux fois que le but il arrive, et en fait on ne l'a pas encore vu notre but. Il, il y a arrive. des gens qui crient avant les autres. Ouais. C'est ça. Parce ouais. que ça, bon, après, il faut rajouter à ces temps de transmission des ondes, le temps de… parce que la caméra, elle me, elle me filme, elle, elle crée un signal qu'elle est obligée de comprimer, donc il y a un temps de calcul. Ensuite, tout ça, il faut que ça passe euh, par euh, le composant qui va l'envoyer sur le réseau. Après, ça passe dans la fibre optique. Donc, y a, y a, chaque fois, il y a, y a, y a toutes, ces, toutes ces étapes de processus qui, qui s'additionnent. Qui ce qui fait que, par exemple, là, vous m'entendez, il y a certainement une demi-seconde de retard. Hein? Moi, je vois très bien. Je bouge ma main. Faites-moi un geste comme ça avec votre ma main. Vous verrez que… Le, le, vous voyez, votre main, elle, elle a de l'avance sur ce que vous voyez de l'image qui revient. Ouais, vrai. Et c'est ça qui fait que ben, quand on est dans une conférence virtuelle, souvent, ben, il y en a deux qui commencent à parler en même temps. Parce quand on est l'un en face de l'autre, ben, ben, il y en a un qui s'arrête, l'autre commence. Ben, là, il y en a un qui s'arrête et l'autre commence parce qu'il pense que l'autre s'est arrêté. Mais en fait, il avait déjà recommencé, mais il ne l'avait pas vu. Hein? Et, et ça, c'est quand on, quand on téléphonait dans le temps, hein, entre, quand j'habitais au Brésil avec la France, ça arrivait souvent. On sentait qu'il y avait ce et alors là où on le voit beaucoup, c'est à la télé, vous savez, dans les informations, euh, quand ils appellent un correspondant qui est quelque part, donc ils posent une question et le gars il, il, il fait comme ça et il répond qu'après cinq ou six secondes, c'est le temps que, que tout ça ça que ça arrive jusqu'à chez lui et que sa réponse revienne. Donc ça le temps il est multiplié par deux. Donc ça ça montre effectivement les limitations qu'on a. Donc on vit avec. Hein et des limitations de ce genre qui n'existent pas dans le monde spirituel et c'est pour ça qu'il y a le don d'ubiquité, les esprits élevés peuvent être à plusieurs endroits en même temps un esprit élevé peut être à la fois sur Jupiter et sur Terre ce qui est absolument impossible pour nous et peuvent se déplacer à la vitesse de la pensée, c'est pas mal ça aussi hein? voilà, voilà, et donc est-ce que c'est infini je ne sais pas ah, en tout pas cas c'est très largement supérieur à 300 000 km par seconde 300 000 km par seconde, encore une fois, c'est quelques heures pour arriver sur Jupiter. Alors, à la vitesse de la pensée, c'est beaucoup plus vite que ça. C'est une fraction. C'est instantané. Mais quelque part, on y arrive aussi. Quand on pense à quelqu'un, on est, on est avec cette personne. Ça. Ben, on, on, on actionne les puissances de notre âme. La télépathie, effectivement, ne euh, souffrira pas de ces de retards. Là, il y a le processus au niveau du cerveau, hein, puisque j'ai une idée, ben, je la trans, je la, je la, hein, le temps que euh, comment dire, euh, où je prends une image ou quelque chose, il, il faut aussi un temps de transmission entre notre Père Esprit et notre conscient, qui existe chez nous et qui existe aussi chez celui qui reçoit. La pensée, elle, par, par contre, elle est certainement directe. Mais l'interprétation par le cerveau et le fait de transformer ça en parole, ça nécessite aussi du temps. Ah, c'est passionnant, hein, toutes, ces, toutes ces questions. Alors, si, les, si la science, les scientifiques, les physiciens ou autres voulaient bien considérer cette hypothèse, je pense qu'il y aurait d'énormes progrès sur ce genre de réflexion. Et il y en a un se... qui a fait ça, que, que j'admire beaucoup, c'est euh, le professeur Duteil. Hein, Yves Dutheil et puis sa fille, qui était que j'avais rencontré dans les années 90, elle était présidente de l'USFIPES à Paris. Euh, lui, il a écrit un livre, enfin ensemble, lui il a écrit le premier tout seul et il a coécrit un livre avec sa fille après, qui s'appelle euh, l'univers super lumineux. Et lui, il rentre vraiment dans ce genre de, de, de raisonnement et il arrive à expliquer ben, le pourquoi du tunnel. Les, les, les, il arrive à retrouver certaines choses qui ont été vécues par, euh, dans des UMI. Je me souviens que quand j'ai fait mon UMI, effectivement, la, euh, les effets que ça faisait juste après, je le dis parce qu'on n'a pas de mots. Les mots, le dit Kardec, à un moment donné, dans, un, oui. dans le livre, il dit que l'homme n'a pas assez de mots pour définir tout ce qui existe. Oui. Et effectivement, j'avais fait le témoignage que j'avais l'impression de faire partie d'un tout parce que je ressentais, ressentais l'air, je ressentais les odeurs qui étaient à 50 mètres, comme si je les avais sous le nez, et je ressentais l'eau qui me pénétrait tout le corps, parce que l'accident est venu sous l'eau. C'est Mauricette qui me corrige, merci Morissette, c'est pas Yves Duteil, si je confonds à oui, je, je vous disais. c'est Régis c'est Brigitte Dutheil. Je dois, dois l'avoir, le bouquin, encore. je l'avais lu et puis écrit un article à, à, à, à l'époque, et... C'est Malheureusement, une, il a eu cette approche, ce courage, il a établi tout un modèle mathématique hein, de, de, de ce monde, de cet univers super lumineux, euh, mais qui a été peu repris et relayé dans le monde. Mais je pense que ça va venir, parce que c'était vraiment une initiative pionnière qui est très, très importante. Alors, je ne sais pas s'ils sont livrés est encore édité, mais bon, euh, on peut le trouver dans des, dans les, chez les bouquinistes, quoi ou sur les sites qui vendent des livres d'occasion. Voilà, ben on pourrait effectivement parler encore longtemps de ce sujet qui est vraiment passionnant. Oui. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Euh... Le sujet c'était Dieu aujourd'hui et on peut quand même remarquer que dans livre des Esprits, enfin c'est c'est le chapitre qui est le moins long puisqu'il y a à peine 80 questions je crois sur Dieu. Ouais même, Donc, pas. Euh... même pas je crois qu'il y en a. Un tout 60. 16, 60, je me rappelle plus, 75, 76, je crois. Mais donc les... ça ne sert à rien d'épiloguer, je crois. <rire> effectivement, et tout est dans la phrase que tu dis au départ. Il a commencé par ça, ce n'est pas par hasard, quoi. Oui. Alors, euh, chapitre 1er, Dieu. Donc, effectivement, ça va de 1 et ça termine par le panthéisme. Ben non, il y, y, y en a 16 des questions. Ah, sur Dieu, oui, pardon. Sur le chapitre. Voilà, sur Dieu, 20. il y a 16 questions. Oui, 16 euh, le chapitre 17, c'est déjà les éléments généraux de l'univers. Donc, ça ah, parle 15. déjà de la création. Oui. Mais sur Dieu, c'est 16 questions. Donc, ouais, c'est très court. Voilà. Aujourd'hui, on a vu ben, Dieu, l'infini, l'épreuve de l'existence de Dieu. Et puis, donc, euh, ah, ben, vous ne voyez plus mon écran. Euh, les sous-chapitres sont attributs de la divinité et panthéisme. C'est ce qu'on verra donc, la semaine prochaine. Voilà, ben, on va remercier les esprits pour euh, leur assistance, pour avoir tous ces échanges euh, intéressants et fructueux, que tout cela ça puisse nous aider à réfléchir sur ces questions et à comprendre cette divinité, hein, plus que de simplement croire, c'est de, de comprendre la nécessité de l'existence d'une cause. Et savoir qu'à euh, l'infini, ce vers quoi nous tendons, eh bien, on va inéluctablement vers cette infinie justice, cette infinie miséricorde, cet amour infini, malgré euh, toutes les choses euh, encore imparfaites euh, qu'on peut encore voir sur notre planète. Mais euh, on sait qu'on euh, connaît déjà le but, on sait qu'on va s'en sortir euh, tôt ou tard. Et que ça dépend de chacun de nous, de chacun de nous, de s'améliorer, de ne pas euh, tomber dans ces différents pièges qui nous sont tendus, qui excitent notamment l'égoïsme et l'orgueil, que nous puissions mettre l'humilité et puis l'amour du prochain avant tout. Et tout ça grâce à cette compréhension de la divinité. Voilà. Merci à tous. Et puis, je vous dis, excellent dimanche. Chez nous, en tout cas, il y a un très beau soleil. Il fait froid, mais il y a du soleil. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci, Charles. Non, merci. Tous, merci Charles.